Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur les Boss Lady Show, je suis le pasteur Grasse et nous sommes sur Évangile TV et aujourd'hui c'est une journée, une soirée particulière parce que nous sommes à deux jours de Noël et j'aimerais vous souhaiter à chacune de vous les bonnes fêtes de Noël. En tous les cas, j'espère que vous êtes en famille, que vous êtes bien entouré, ou que vous êtes avec des amis. Euh, et ce soir, nous allons aborder un thème important. J'aimerais vraiment vous encourager puisque euh, durant tout le mois de... de de décembre, on est parti sur des séries d'encouragement, des séries de souhaits euh, qu'on a déclarés sur vous, qu'on a décrétés sur vous, on a déclaré que nous souhaitions que Dieu vous fasse prospérer en 2023. Nous avons déclaré tellement de choses sur vous pour 2023. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet vraiment important parce que je sais que vous vous préparez déjà à cette nouvelle année. Alors, on va aborder huit étapes, huit étapes clés pour pouvoir obtenir la vie que vous souhaitez, la vie que vous voulez, la vie que tu veux, toi, personnellement. Et je sais que c'est possible, et je sais que c'est possible par la foi, je sais que c'est possible au travers de la parole de Dieu et nous allons aborder ensemble en détail, en réalité, quelles sont ces étapes pour que tu puisses les enclencher, les mettre en marche, afin que 2023 soit une année de succès, une année de gloire. Je ne serai pas toute seule sur le plateau. Je sais que vous n'êtes pas habitués à ce format, mais je ne serai pas toute seule. Je serai avec deux personnes formidables et vous verrez, elles ont des dons, elles ont des talents. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure parce que ben elles vont nous aider un petit peu hein, à nous préparer correctement dans l'année, mais dans un domaine bien spécifique. Et parmi euh, ces personnes que nous recevons, il y a déjà quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps et puis une nouvelle invitée. Donc, je ne vous dis pas, je ne vous en dis pas plus parce que je vous réserve la surprise et je vous dis donc à tout à l'heure pour la surprise. Maintenant, nous allons rentrer dans les huit étapes pour créer la vie que tu veux. La première étape que je vais aborder avec vous, c'est la transformation de ton mindset. C'est extrêmement important que tu comprennes que lorsque tu aspires à de nouvelles choses, il ne suffit pas simplement de prendre des résolutions. Je sais que vous êtes plusieurs, moi aussi je l'ai fait à un moment donné dans ma vie, euh, lorsqu'on arrive à décembre et que c'est bientôt la fin de l'année, on est plusieurs à se dire « ok, nouvelle résolution ». Et là tu fais toute une liste de, réso de résolutions, mais au final, quand tu arrives au 31 décembre, tu te rends compte que tu n'as pas réalisé ces choses en fait et tu as un peu triché. Parfois tu as tu as fait la chose jusqu'au au milieu d'année, après tu t'es arrêté, après tu as oublié. Et souvent c'est à la fin de l'année que tu te rappelles que tu avais pris cette résolution. Pourquoi est-ce que c'est important euh, de, de travailler, de transformer ton mindset Ton mindset c'est ta mentalité, ton mindset c'est ton système de pensée, ton mindset c'est ton raisonnement. Le mindset c'est ce qui te bâtit, c'est ce qui... Construit tout ce qu'il y a autour de toi. Ton système de pensée va déterminer ce que tu vas vivre. OK? Donc, si tu penses correctement, si tu penses de la bonne façon, tu auras aussi une influence sur la vie que tu vas mener. Les qualités de tes pensées vont déterminer la qualité de ta vie. OK? Et dans penser, il faut que tu penses aussi également aux décisions à prendre parce que les décisions sont aussi en lien avec les choses que tu médites au-dedans de toi. Et donc, la qualité de tes décisions va aussi influencer et déterminer la qualité de la vie que tu vas mener en 2023. Donc, il est question pour toi d'être transformé dans ton mindset. Et la Bible va nous le dire. Soyez transformé dans le renouvellement de votre intelligence. Oui, c'est au travers de la parole de Dieu. Si tu veux penser correctement, au travers de la parole de Dieu, tu vas pouvoir chercher tous, tous les versets bibliques, tous les passages en fait qui vont te rapprocher un petit peu plus de la vie que tu es supposé mener. Donc c'est très important que tu puisses avoir une bonne mentalité. Une bonne mentalité, c'est le fait de partir dès le départ, dès le début de l'année avec « Je puis tout par Christ qui me fortifie, je suis capable de réaliser tel projet ». C'est cette capacité de te parler à toi-même et de te... Ce n'est pas simplement de l'automotivation, d'accord Ça va au-delà de l'automotivation, c'est le fait de nourrir ton esprit avec des paroles de victoire. Ok, nourrir ton esprit avec des paroles de victoire passe également par ce que tu écoutes. Est-ce que tu sais que la musique est un grand vecteur Là, c'est au travers de la musique que plein de messages nous sont, nous sont passés et arrivent à notre âme et bâtissent qui nous sommes. Ça signifie que tu dois faire attention à ce que tu choisis d'écouter aussi parce que ça va déterminer l'année que tu vas vivre. Écoute, si en début d'année, tu passes ton temps à écouter... <cười> Des chansons, j'ai envie de dire, un peu euh, mélancoliques, tristes, qui te ramènent en fait à, à, à une nature, euh, j'ai envie de dire, une nature pécheresse et qui te ramènent aussi à, à tu es incapable ou tu as échoué ou tu as perdu ou euh, ton couple n'a pas fonctionné, etc. Malheureusement, ce sont les choses que tu vas vivre parce que ce que tu autorises dans ta vie, c'est ce que tu écoutes. À chaque fois que tu écoutes quelque chose, ça signifie que tu autorises la chose en fait à se planter en toi, à s'enraciner et du coup à définir ton monde et à définir 2023. Mais 2023, c'est à toi de le définir. Tu ne dois pas laisser les circonstances définir cette année. Ça va être une année incroyable. Donc accepte de renouveler ton intelligence. La deuxième étape, c'est l'affirmation de ton identité. Alors, il sera important pour toi qu'en entrant en 2023 que tu affirmes régulièrement et quotidiennement ton identité. Cela signifie que tu dois prendre conscience de qui tu es en Christ et de ton autorité en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. En réalité, tu n'as pas été envoyé sur cette terre pour accompagner les autres. Non! Tu as été envoyé sur cette terre pour réaliser des grands projets, des grands plans. Et c'est pour cela que l'étape numéro 3 est aussi importante. C'est euh, l'appropriation des promesses de Dieu. Yes Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Dieu a prévu que tu puisses avoir un impact autour de toi, dans toutes les sphères dans lesquelles tu es acteur, je dirais actrice, puisque cette émission concerne essentiellement des femmes. Donc Dieu a des projets pour toi et Dieu a prévu que tu influences et que tu impactes. Mais la question est de savoir, est-ce que tu t'es approprié des promesses de Dieu ou est-ce que tu t'es créé d'autres rêves et ambitions en fait qui sont nés de toi-même Et, et, et c'est là où, en fait, il y a toute la différence. Certaines personnes échouent parce qu'elles ne sont pas excellentes, mais parce qu'elles ne sont pas appropriées les bonnes promesses. Elles n'ont pas les bons rêves. Certains rêves ne sont, ne viennent pas de Dieu. Il y a des rêves, les rêves auxquels tu dois t'attacher sont les rêves qui viennent de Dieu. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que notre Seigneur est grand, il est immense et donc à chaque fois qu'il va te communiquer une vision, il va te donner cette capacité de voir aussi aussi grand que lui. Et donc si tu veux renouveler ton intelligence, affirmer ton identité, il faut que tu t'attaches aux promesses de Dieu. Dieu a prévu pour toi, oui peu importe qui tu es, que tu sois mère au foyer, que tu sois euh, célibataire, que tu sois étudiante, que tu sois déjà entrepreneur, que tu aies une carrière déjà bien bien établie, peu importe où tu es dans la société, Dieu a prévu que tu puisses avoir un impact sur un maximum de personnes. Il est tout simplement question de connaître les plans de Dieu et de t'approprier chaque promesse de Dieu pour toi. Et Dieu te promet qu'il rendra ton engrand. Waouh Quelle promesse que Dieu te fait Je rendrai ton engrand. Cette promesse, c'est Dieu qui te la donne. Ça signifie que tu dois t'attacher à cette promesse. Quand il dit « je rendrai ton engrand », il faut que tu comprennes que Dieu ne s'adresse pas simplement à Abraham, mais il s'adresse aussi à toi. Alléluia L'étape 4, c'est l'étape de la foi et des actes. Cette année, si tu veux obtenir la vie à laquelle tu as toujours aspiré, ce que tu as toujours désiré, Ok, ça, ça peut être des choses euh, matérielles aussi, Dieu n'est pas contre les choses matérielles, Dieu n'est pas contre la bénédiction matérielle, Dieu n'est pas contre le fait que tu aies une belle voiture, ça peut être toutes ces choses, mais si tu veux obtenir toutes ces choses, il va falloir euh, déclencher ou activer un principe, c'est le principe de la foi. Okay? La foi, c'est la capacité de croire contre toute espérance. La vie va nous dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime beaucoup la suite, j'aime beaucoup la deuxième partie de ce verset, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est difficile de démontrer les choses que personne ne voit, mais parce que tu as la foi, tu vas pouvoir parler les choses que tu n'as pas encore vues. Comment est-ce que tu démontres Premièrement, en parlant, tu vas dire, euh, quand tu te lèves le matin, tu vas pouvoir t'encourager et dire, au nom de Jésus, j'ai ce poste. Tu vas pouvoir dire, dès le mois de janvier, au nom de Jésus, mon année sera glorieuse. Tu vas pouvoir dire, je déclare, je confesse que je vais avoir cette maison. Tu vas pouvoir dire, je déclare et je confesse que cet argent est à moi. Est-ce que tu sais que pour obtenir l'argent, il faut savoir attirer l'argent Parce que l'argent va vers les personnes qui l'attirent. Okay. donc ça signifie qu'il y a la foi, mais il y a aussi les œuvres. Donc je dis la foi et les œuvres. Et cette étape, elle est importante parce que euh, une grande foi sans grandes œuvres n'est rien en fait. Pour que la foi, la, en fait, la foi véritable provient des œuvres que tu que tu que tu que tu fais provient en fait des actions que tu poses. Donc tu peux toujours te dire « Ok, je pense que je serai bientôt manager dans cette entreprise. » Si tu ne poses pas des actions où tu travailles, où tu es excellent, où tu inspires, où tu tu te distingues ce sera difficile pour toi de devenir manager de cette entreprise euh, si tu veux euh, avoir un, un, un certain emploi tu te dis ok je vais travailler dans ce magazine je sens dans mon esprit que je suis appelé à travailler dans ce magazine si tu ne vas pas chercher l'emploi dans ce magazine si tu ne vas pas déposer ton cv si tu ne vas pas très régulièrement frapper à la porte pour dire ok j'étais déjà venu ici la première fois je reviens ici la deuxième fois si tu n'as pas cette audace d'aller aller chercher les choses, tu ne les verras pas s'accomplir. Vous savez, la foi, ce n'est pas simplement le fait de s'imaginer, mais la foi, c'est le fait de pouvoir se projeter jusqu'à poser des actes, poser des actions. La personne qui a la foi paraît comme être fou en fait, paraît comme un fou aux yeux des autres. Pourquoi Parce qu'il démontre les choses que les autres n'ont pas encore vues. Parce qu'il parle de choses que les autres n'ont pas encore vues. Parce qu'il dit, oui, mon entreprise sera une, une multinationale au nom de Jésus, peu importe ce que vous voyez aujourd'hui. Peut-être que vous voyez, je viens de commencer et ça ne produit rien, ça ne produit pas de fruits. Ou les fruits que je produis aujourd'hui, vous ne les voyez pas encore. Mais j'appelle dans mon patrimoine... 1 million d'euros. Hallelujah Donc, tu as le droit, en fait, de confesser ces choses. J'aime bien cette phrase que l'apôtre Alain Patrick dit souvent, « On ne te donnera pas une facture pour avoir rêvé, pour avoir cru, pour avoir déclaré. » Alors fais-le Lève-toi le matin, crie, fais, fais une liste de déclarations qui vont réveiller ta foi. Parce que la déclaration a cette capacité-là d'éveiller ta foi. Et quand ta foi est éveillée aux choses que tu espères, tu vois ces choses se matérialiser dans ta vie. La déclaration, c'est comme le bras invisible de Dieu qui va chercher les choses dans le monde spirituel et les ramener dans le monde naturel. Donc, dans cette étape, euh, la foi et les actes, vraiment, vont être très, très importantes. C'est-à-dire que je ne pouvais pas simplement te dire que dans cette étape, il te suffit d'appliquer la foi. Non, parce que sans, la, sans, sans les œuvres, la foi est morte. Elle n'est rien sans les œuvres elle est inutile, elle est improductive. Pour que la foi soit productive, il faut qu'il y ait des œuvres. Donc, il est peut-être temps pour toi de te lever et d'envoyer ton CV. Il est peut-être temps pour toi de te lever et de commencer à travailler, de commencer à réviser, de commencer à t'instruire, de commencer à lire, de commencer à apprendre. Il est temps pour toi d'aller chercher une formation. Il est, de, il est temps pour toi de faire quelque chose qui te rapproche de ce à quoi tu aspires. Amen Et on va donc parler de l'étape 5, c'est la constance. Lorsque tu as commencé à faire les choses en janvier, je sais, il y a toujours cet engouement du début d'année. Comme je disais tout à l'heure, 10 000 résolutions, il y a toujours cet engouement du début d'année. Et tu arrives au milieu de l'année, tu te rends compte qu'il n'y a plus d'énergie. Parce que, en fait, euh, ta vie doit ressembler à une courbe croissante grandissante et pareil que tes émotions, ça signifie que pour marcher dans la constance, cette année 2023, il y a un travail au niveau de tes émotions qu'il faut que tu fasses. Il ne faut pas que tu sois « over excited », trop surexcité, en te disant wow, « waouh, je vais tout accomplir en même temps ». Et là, tu vas commencer à te te… te t'obliger, en fait, tu vas commencer à te donner des objectifs qui sont beaucoup trop grands pour toi. C'est important lorsqu'on est un grand visionnaire, un grand visionnaire de savoir comment dealer avec la vision. Lorsque tu as un grand projet ou de grands objectifs, il faut pouvoir euh, découper tes grands objectifs en petits objectifs. Parce que ce qui est petit va te donner l'énergie pour pouvoir accomplir un peu plus. Pourquoi Parce que à chaque fois que tu verras que tu as accompli des petites choses euh, et que tu seras en train de te rapprocher de ton objectif final, ben à chaque fois ça va te donner cette force, cette énergie, cette euh, voilà. Et la constance en fait pour pouvoir être dans la constance, continuellement. Euh, il ne faut pas partir avec une énergie parfois qui est trop, qui est, qui est surdimensionnée. C'est pour ça que je parle euh, d'équilibrer. Euh, tes émotions et donc de ne pas te lancer dans des batailles qui sont trop grandes pour toi. C'est important d'avoir une grande vision mais c'est tout aussi important de savoir réécrire cette vision en objectif et donc d'établir aussi des petits objectifs, c'est-à-dire des objectifs à court terme, à moyen et puis à long terme, bien évidemment. Mais il faut pouvoir écrire tes objectifs de sorte à ce que voilà, tu sois capable de réaliser ces choses. Et la plupart des personnes qui arrivent à la fin de l'année, ils n'ont rien fait, c'est tout simplement parce que ben toute l'année, ils se sont fixés quelque chose de tellement surdimensionné, quelque chose de tellement difficile ben, que finalement, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas la force parce que toi-même, déjà, l'objectif t'impressionne. Donc, il faut apprendre à... Euh, découper ton objectif Et c'est ce qui va te donner de la constance Pourquoi Parce que tu vas faire Un peu plus chaque jour Un peu plus chaque jour Et tu persistes et tu persévères Tout en fixant les yeux sur l'objectif final Ok, quel est ton objectif final Quel est ton rêve de fin d'année c'est important chaque année d'avoir un rêve de fin d'année, d'accord Un rêve de fin d'année, c'est-à-dire quelque chose que tu veux absolument accomplir. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Et j'ai l'habitude ici de vous parler chez les Boss ladies de, de cinq euh, sphères de compétences. Et donc, dans tes sphères de compétences, accomplir petit à petit et qu'on voit ton évolution, tout simplement. La sixième étape, c'est l'étape de la visualisation. Dans le mot visualisation, il y a visuel, il y a voir, OK Et il y a aussi vision. Donc, la visualisation, c'est la capacité de pouvoir te projeter avec ton imagination. La Bible va nous dire que Dieu nous donne au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc l'imagination est un exercice spirituel et un exercice de l'âme. L'imagination va te permettre d'entrer dans les réalités qui ne sont pas encore. Et c'est important que tu ailles dans l'imagination parce que si tu ne vois pas dans ton esprit, tu ne pourras pas appeler ces choses à l'existence. Pour appeler des choses à existence, pour appeler ce rêve à existence, pour appeler cette voiture, cette maison euh, euh, et même ton gros salaire à six chiffres à existence, il faut que tu sois capable de visualiser. Est-ce que tu sais que tu peux visualiser des zéros en plus sur ton compte bancaire? Voilà, donc il faut que tu sois capable de visualiser. Quand tu as réussi à visualiser, sache que voilà, tu es déjà dans un processus de foi, un processus qui a été enclenché au-dedans de toi. C'est pour cela que la richesse ne se trouve pas en réalité à l'extérieur, mais bien au-dedans de toi. Et donc, il faut que tu sois capable de visualiser, c'est-à-dire de te voir. Euh, avant de dormir, ferme tes yeux, oublie toutes tes réalités et commence à imaginer, commence à voir. Très bien. Même quand tu es à ta pause du midi, ferme tes yeux et commence à voir, commence à imaginer, c'est très, très important. Et j'ai aussi quelque chose, euh, un conseil vraiment <rire> que je trouve très précieux et qui peut vraiment t'aider, c'est le fait de, euh, il faut que tu ailles aussi aux endroits auquel tu aspires, tu vois, parce que si tu aspires à un certain style de vie, à, à, à une certaine à une certaine façon de vivre, à, une cert, à un certain niveau de vie, il faut que tu t'exposes à ces milieux, il faut que tu t'exposes, en fait, il faut que tu changes d'environnement parfois, parce que l'imagination dépend aussi parfois, hein, parfois, de ce qu'on voit dans le naturel. Et donc, pour euh, impacter tes yeux, de l'esprit, il faut peut-être que tu commences en fait à regarder déjà ce qu'il y a dans le naturel. Peut-être que ça va t'aider à déclencher la vision au-dedans de toi, la visualisation au-dedans de toi. Et pour ça, je ne sais pas moi, prends, euh, va dans un café, un café euh, voilà dans lequel tu n'as pas l'habitude d'aller, un café assez chic, assez cher, voilà. Paye le prix de ta visualisation. Va t'asseoir dans ce café et observe les personnes qui sont là. Change d'environnement. Je te parle pas du café qui est en bas de chez toi. Je te parle du café qui est sur les champs Élysées pour ceux qui sont à Paris. Je te parle d'aller dans des endroits où tu n'as pas l'habitude d'aller. Donc, vas-y à ces endroits-là, paye le prix, hein, parce que bon, c'est pas au même tarif que, que, que, que ceux euh, habituels, mais paye le prix et va. Commence à visualiser, commence à te projeter, commence à te voir, en fait, dans une autre réalité. Va devant cette grande maison. Bon, les, les, les, les, les, les propriétaires de la maison te trouveront un peu bizarre, mais va devant cette grande maison et commence à te visualiser, commence à te voir. OK, va devant euh, ce quartier particulier, commence à te voir. Je, je ne sais pas pourquoi les gens n'hésitent pas, hésitent beaucoup à faire ce genre d'action, mais c'est un exercice qui stimule en fait la visualisation au-dedans de ton esprit. Il faut que tu t'exposes aux choses auxquelles tu aspires. Hein. Et euh, la septième étape, je dirais la collaboration 2023, si tu veux véritablement avoir la vie à laquelle tu aspires, mon ami, te faudra collaborer et collaborer pas avec n'importe qui, mais avec des personnes qui sont déjà là où tu veux aller, ok « Mais comment je fais, pasteur Grâce, pour avoir des personnes qui sont déjà là où je veux aller ?» La première chose déjà que tu peux faire, c'est le fait de lire des livres de personnes qui sont déjà là où tu veux aller. Parce qu'en lisant leurs livres, tu commences à t'approprier leur façon de penser, d'accord Tu commences aussi à t'approprier, en fait, certaines réalités qu'ils vivent. Tu peux aussi euh, euh, t'intéresser à la vie de certaines personnes qui, qui mènent la vie que, à laquelle tu aspires. Très bien. Ensuite, il y a une, une autre collaboration pour vous qui êtes entrepreneur. Ne te dis jamais que tu vas réussir ton entreprise toute seule ou tout seul. Ne te le dis jamais. C'est-à-dire, ouvre tes yeux. Prie, demande au Seigneur d'emmener de vers toi des personnes qui vont t'aider à booster ton entreprise. Récemment, le Seigneur a ouvert mes yeux sur, sur, sur une jeune femme et franchement, je cherchais des solutions. Par rapport à mon entreprise et je disais seigneur comment je vais faire comment je vais faire comment je vais faire et quand le seigneur a ouvert mes yeux sur cette jeune femme pourtant elle était là depuis longtemps mais je n'avais pas les yeux ouverts sur elle je ne savais pas je ne connaissais pas je ne savais pas qu'elle avait ses capacités d'emmener en fait mon entreprise à, à, à une autre dimension à un autre niveau et en fait en, en, en étant en contact avec elle ben j'ai tout simplement eu la personne qui me manquait depuis le début que j'ai commencé en fait, euh, de, depuis le début que j'ai commencé les Boss Ladies, j'ai enfin trouvé la personne qui me qui me manquait, c'est-à-dire cette directrice euh, des affaires, cette business business manager, en fait que j'ai trouvé et je, et je me suis dit mais seigneur, et là c'est de la collaboration, c'est-à-dire que je lui ai proposé quelque chose dans lequel elle aussi elle va grandir, elle aussi elle va apprendre. Donc il faut que tu aies le courage de t'exposer à des personnes personnes qui font peut-être les mêmes choses que toi et que tu, tu proposes des choses, il faut que tu proposes des collaborations, il faut que tu proposes de pouvoir apporter des choses aux gens et que ces personnes puissent t'apporter parce que tu gagneras en expertise, tu gagneras en expérience. Tu dois véritablement développer ta capacité de créer des relations euh, productives. Ça ne sert plus à rien, On en 2023 bientôt. Ce n'est plus utile d'avoir des relations productives. C'est pas à la mode, ça sert à rien. Et surtout, ne te dis pas « Ouais, mais pasteur, là, je vais, je, je, c'est des relations par intérêt. » Non Tu sais, dans cette vie, les gens marchent de toute façon euh, en fonction de ce qui les guide, en fonction de ce qui les conduit, en fonction de la vision qu'ils ont. Et je te conseille vivement de marcher avec des personnes qui ont les, la même vision, les mêmes appétences que toi. Parce que c'est comme ça que tu apprendras, c'est comme ça que tu grandiras, tu seras confronté à un, à un monde où quelqu'un peut te corriger et te dire « non, ce que tu as fait, ce, ce n'est pas bon ». Et une personne peut te dire « non, tu peux mieux faire okay? ». Donc, on a besoin de cette collaboration et c'est ce dont tu auras besoin euh, pour réussir ton année 2023 et que 2023 soit véritablement ce à quoi tu as aspiré. Et la dernière étape, c'est… Ton style vestimentaire, ah bon Ah bon C'est important Oui, ton style vestimentaire est important. Parce que ton style vestimentaire va avoir un lien avec la confiance que tu as en toi-même. Oui, ton style vestimentaire, ta façon de te tenir, ta façon de parler, ta façon de... Tout ce que tu vas faire en lien en fait avec aussi ce que tu vas vendre, ce que tu vas montrer. Donc... Tu vas pouvoir attirer certaines choses et même certaines personnes par rapport à comment tu te, tu te tiens et comment tu es vêtu, etc. Euh, tu vas aussi t'habiller par rapport à un métier, le métier que tu vises, etc. Et, et, et, et, et j'ai même envie de dire, et la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que honnêtement, est-ce que ça fait du mal de bien s'habiller Non, ça te fera du bien au moral en cette année 2023 que tu vas commencer si tu es bien habillé, si tu es, voilà, tu es, tu es bien sur toi, tu prends soin de toi et, et, et tu le montres et je pense que tu vas attirer des personnes. Et franchement, ce petit point, on va l'aborder avec plus de détails dans quelques instants. Je serai sur le plateau avec une invitée et puis notre chroniqueuse que vous connaissez, Marie-Alexandra, nous allons recevoir... Euh, Rebecca, Je pense que certains d'entre vous, vous la connaissez, certaines vous la connaissez, vous qui fréquentez beaucoup les réseaux sociaux, je suis sûre, mais nous allons recevoir de précieux conseils de nos conseillères en images. Aujourd'hui, nos images seront conseillées. <rire> elles sont toutes les deux conseillères en images. Et on va découvrir ben, leur style, leurs appétences, et aussi euh, elles vont nous partager un peu plus en fait sur ce sujet parce que vous savez c'est important. Surtout euh, quand vous aspirez à des choses, vous, vous, vous avez en vous le désir d'aller vers un certain style de vie, d'aller vers euh, une façon d'être, d'aller. C'est important que l'extérieur aille avec l'intérieur. Ah bon pasteur. Oui, mm -hmm. parce que c'est Dieu qui regarde au cœur, mais sinon, l'homme il regarde aux yeux. Ok, on se retrouve tout de suite. Les boss ladies show. A nouveau, bienvenue chère Boss Lady, alors aujourd'hui on a vraiment parlé de ces 8 étapes pour avoir la vie que tu veux et j'ai envie de te dire la vie que tu mérites, cette vie c'est une vie prospère, c'est une vie épanouie, c'est une vie où tu es resplendissante et justement Maintenant, on va parler d'être resplendissant parce que c'est très, très important. Tout à l'heure, je vous disais que le style vestimentaire joue aussi hein, en fonction de là où vous allez, de ce que vous voulez faire. C'est important d'avoir un bon style vestimentaire. Et donc, là, tout de suite, je reçois euh, sur ce plateau euh, deux femmes qui sont... Ce sont des experts euh, du style, voilà. Donc là, elles, elles vont nous donner... Des... Déjà, quand vous allez voir, là, <rire> avant que la caméra n'atterrisse sur ce fil, là, vous allez déjà voir que... Le, en tout cas, le look est là. Donc, euh, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Merci. Du coup, Rebecca, Lui ayez bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Euh, avec grand plaisir. C'est la première fois que, que tu viens sur le plateau des oui. Boss Ladies et j'espère que ce ne sera pas la dernière. En tout cas, ce ne sera pas la dernière. Yes, yes J'y crois, j'y crois. <rire> yes. Et euh, comme d'habitude, bah, vous connaissez déjà Marie-Alexandra. Bonjour. L'international. Euh, euh, ma loulou, pour que moi-même, pour les intimes. La, la femme du président, pour d'autres. Ah oui, c'est vrai, femme de président. Oui, donc vous pouvez constater que dans le style de Marie-Alexandra, avec toujours ses chignons qui montent comme ça, et toujours ses robes bizarres. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu le dimanche, quand elle arrive au culte, elle a toujours un manteau et puis une fourrure. Elle pose ça d'une façon-là. Été comme hiver. C'est parce qu'il fait froid. Ah, mais on était aussi, hein, tu poses un truc comme ça, là, sur tes habits, à chaque fois. Ah, non, c'est ça, c'est, tu parles, c'est une robe, en fait, euh, qui a été euh, faite euh, fait, euh, comme ça, avec son écharpe. C'est l'écharpe présidentielle. Ah, pardon. <rire> Excuse-nous. <rire> Il y a des écharpes. OK. Donc maintenant, on va parler de style, les filles, vous, yes. vous l'aurez compris, parce que c'est très, très oui. important. Et ici, on a, euh, ben, on a des expertes, hein, euh, <rire> voilà, euh, parce que non seulement elles sont très stylées, parce qu'on peut voir Rebecca, hein. Waouh Jusqu'au vous... bout des ongles Jusqu'au bout des ongles, vraiment. C'est pas un péché. <rire> Merci de le dire. Jusqu'au bout des ongles, elle est stylée. Franchement, ah j'aime je... beaucoup. Merci Franchement, beaucoup. très stylée, très chic, euh, très originale en même temps. Mais d'où te vient cette originalité quand même euh, Bonne question. C'est une question qu'on me pose souvent. Et c'est vrai que j'ai toujours répondu que ça vient de mes parents. Parce que C'est des bons... Attends, tes parents sont congolais. C'est ça. <rire> <rire> j'ai dit, c'est ça le problème. C'est de, de là que ça vient. Voilà, c'est de là où tout a commencé. Bah, depuis très jeune, mes parents, ils ont toujours éduqué à, à toujours bien s'habiller. Comme mon père nous disait tout le temps, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer en chemin. Donc, il faut toujours wow. être présentable. Wow. Et donc, c'est là, c'est à partir de là que j'ai commencé à cultiver le goût pour les détails. Parce que... Pour mes parents, chaque détail est important. Donc, que ce soit des ongles jusqu'aux cheveux, tout doit être propre et soigné. Surtout que, étant chrétienne, on, est, on représente quand même une identité. Donc, ah. pour, pour pas que le nom de notre roi soit souillé, bafoué, souillé. Wow. On est toujours présentable. En tout cas, j'aime bien le fait que dans les détails, en tout cas, ça se voit hein, de la tête Au aux pieds, pieds les manches, <rire> tout, tout est détaillé, tout. Vraiment, tout est choisi. J'admire beaucoup ça. J'aurais pas beaucoup. le courage de comme ça, mais franchement pas mal, pas mal, Merci. pas mal, pas mal. C'est vraiment bien. Et euh, Marie Alexandra, on connaît un peu ton style, on sait déjà que voilà, tu as toujours cette touche d'originalité, quelque chose <rire> qui te fait sortir un petit peu du lot. D'où te vient ton goût pour le style Ok. Je vais rejoindre Rebecca. C'est encore maman, c'est encore papa. Et les Plus parents. maman. Wow. Ma maman, ses sœurs, mais ça vient de mm. mes grands-parents même d'ailleurs. Mm. Mon grand-père était très charismatique, <rire> mais alors C'est-à-dire avec sa canne, son costume, toujours très tiré comme ça. Donc ça vient déjà de lui. Et ensuite, bah ma maman et mes tantes, en fait, je les trouvais tellement stylées quand j'étais plus jeune. Et je mettais les chaussures de ma mère, ça me donnait l'impression d'être elle, en fait. Wow. Je trouvais qu'elle était... Euh... Par exemple, j'ai une image en tête où... Euh... Ma mère nous accompagne à l'école, mon petit frère et moi. Et puis elle a un trench, un legging, elle a un petit sweat comme ça. Et puis elle a des talons aiguilles, mm -hmm. verts. Euh, mais le cuir, comment on avait Cuir ciré. Voilà, en mm. cuir ciré vert, juste pour aller à l'école, quoi. Enfin, et cette tenue me. me, me voilà, c'est une tenue wow. qui m'a beaucoup marquée. Et donc, euh, voilà, ça vient vraiment de, de je ma serai, maman. Je serai comme vous quand je serai grande. En tout cas. <rire> je veux être comme vous. <rire> Wow, ouais donc ça vient vraiment de maman qui en plus de ça elle a fait de la couture donc moi je regardais beaucoup oui, ce qu'elle faisait mmh. et d'ailleurs je porte souvent des pièces à elle qui' est euh, vrai elle avait fait mmh. comme ça mais juste pour le fun et moi j'ai dit non mais moi je vais porter tes pièces et puis bah voilà c'est des vêtements qui ont des... qui un tu, tu as un pantalon comme ça. Et le pasteur, le pasteur gentil, c'est mon époux. Le pasteur gentil, il me fait toujours rire. Parce qu'il dit, mais je ne comprends pas le pantalon de Marie. <rire> avec, avec une corde à la taille, tu vois, c'est ah quoi Ah oui, c'est ceinture là. Oui, mais j'aimerais dire quelque chose. Les pasteurs ne comprennent jamais nos <rire> tenues. Tu vois ça Même mon pasteur, des fois, il dit, mais Rebecca, c'est quoi ça encore <rire> Gentil, il me dit tout le temps, « Ah, mais son pote, bon, tu peux pas lui dire d'arrêter de mettre ça. » moi, je dis, « Mais non, ce style est dit. » Avec une corde à la taille. Chance. Mais tout le monde a les mêmes ceintures. Je ne peux pas mettre la même ceinture que tout le monde. Tu vas aller chercher une corde En, en fait, cas. en réalité, c'était déjà avec le pantalon. Un Et pantalon marin. Exactement. <rire> c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il est original du coup. Exactement. Waouh, <rire> Beaucoup d'originalité. Hein. Mais du coup, les filles, en fait, vous, c'est pas juste le style vestimentaire parce que vous êtes aussi conseillère en image. Et donc, euh, bah, pour toi, Rebecca, conseillère en image, c'est quoi C'est quoi ce métier Et Comment est-ce que tu pourrais le définir moi, euh, comme je le dis souvent, pour moi, conseillère en image, c'est répondre à un besoin. Tu as un client qui va venir qui va venir te voir et il va te dire, écoute, euh, euh, par exemple, je vais prendre le cas d'une cliente que j'ai eue qui avait pris plus de 40 kg suite à un désir de grossesse. Elle a eu un parcours PMA. Ça lui a fait prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Mmh. Après, par grâce de Dieu, elle a eu son enfant, mais elle a perdu confiance en elle. Elle ne savait plus comment s'habiller. Et devant sa famille, devant son époux, devant ses, ses enfants, euh, devant ses collègues de travail, c'était très, très, très difficile. Et quand on est face à ce genre de personnes-là, euh, on voit qu'il y a un besoin. Mmh. Le but, c'est pas que le client devient un, un une Rebecca lui est. Non, le but, c'est que je fasse ressortir le meilleur qui est caché en elle. Donc, mmh. pour moi, c'est répondre à un besoin. Waouh, wow. mmh. waouh. Et, et justement, Marie-Alexandra, du coup, tu dirais, quelle définition donnerais-tu à ton nouveau métier Ah, Moi, je dirais, c'est la psychologie du vêtement. Mmh. Eh Aussi, ouais. C'est fort, hein Oui. <rire> c'est très, très fort. Oui, je rejoins ce, ce, ce qu'elle a dit, justement. Euh, bah, on est confronté, justement, à des clientes des clients aussi mmh. des hommes qui euh, ont besoin d'affirmer leur style de mmh. trouver leur style mmh. mais mmh. Euh, pour moi trouver son style ça passe d'abord par l'acceptation de soi Très bien Donc on va les aider justement à se connaître eux-mêmes mmh. connaître leurs objectifs en fait alors quand tu veux trouver ton style, qu'est-ce que tu appelles par ton style Mais d'abord, qui es-tu toi, d'abord mmh. Donc ça va passer par, bah, par un entretien au préalable. On va vraiment apprendre à se connaître, on va vraiment discuter, etc. Et ça nous permet d'étudier aussi le client à ce mmh. moment-là. Mmh. Voilà, d'où il vient parce que c'est important de savoir d'où il vient, mmh. quelles sont les causes euh, de son mal-être aujourd'hui mmh. ou même euh, pourquoi est-ce que tu n'as pas de style aujourd'hui ou qu'est-ce qui fait que tu t'habilles comme ça maintenant alors qu'avant, c'était pas comme ça. Enfin voilà, on, on étudie vraiment le, le client pour l'aider justement à trouver son vrai style. Mmh. Je précise vrai style parce que parfois, on va vouloir faire comme les autres, mais on va oui. pas se sentir bien pour autant. Mmh. Alors mmh. que finalement, bah, quand on trouve vraiment son style, donc, qui on est, son identité, ben là, on s'affirme différemment mm -hmm. et euh, on peut impacter aussi, du coup, mm -hmm. parce qu'on sait qui on mm -hmm. est. Mm -hmm. Voilà. Mais trouver son style, c'est quoi exactement C'est être à l'aise dans ses vêtements Être à l'aise dans ses vêtements, ne pas avoir honte, s'accepter aussi. Mm -hmm. Par exemple, voilà, il y a des personnes qui ont des styles assez atypiques, mais qui n'osent pas. Qui mmh. vont se cacher peut-être à la maison pour s'habiller et quand ils sont dehors, bah ils, ils mettent le vêtement de Monsieur ou Madame tout le monde. Mmh. Mais c'est pas eux. Il y a des personnes qui se sentent mal. On se demande souvent pourquoi, mais c'est ça passe aussi parce qu'ils sont pas habillés comme ils voudraient être habillés. Wow. Et en tout cas, Rebecca, elle se cache pas. Oui, alors Mais ça, là, c'est très bien, c'est très bien. Elle est à l'aise dans ses vêtements, elle affirme son style, elle a une identité, ben voilà, et puis elle sort du haut. En et en fait, ce style-là, ce look que tu as, qui est très, quand même, c'est tape à l'œil, ça oui. se voit. Euh, est-ce que c'est venu, parce que tu t'es lancée en tant que conseillère en image est-ce que toutes les conseillères en image doivent avoir... Pour se démarquer mmh. un style un peu euh, distinguable comme ça qu'on remarque Non, pas forcément parce que le style c'est vraiment propre à chacun. Chacun a son style. En fait, on a tous un style d'une manière ou d'une autre. En, euh, en conseillant une image, on, on cite plusieurs styles élégant, glamour, euh, sophistiqué, etc. Mais le plus important c'est se sentir soi-même. Mmh. On n'est pas obligé d'être de, de, euh, comme X personne ou, ou devenir la personne la plus euh, euh, sophistiquée dans son style. C'est d'abord se, se, se connaître. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est se connaître. Et moi, aujourd'hui, pour que j'ai aujourd'hui le style que j'ai et que j'ai réussi à affirmer mon style et à sortir de la rue, parce que c'est pas forcément facile, surtout dans la communauté dans laquelle je, je grandis, j'ai eu des jugements, j'ai eu des critiques, j'ai connu des blessures intérieures très profondes à cause de ma différence, mais... Quand on se connaît et on, on s'accepte, c'est là que les choses deviennent de plus en plus faciles. Et il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Mmh. Parce que, en réalité, on n'a pas tous été éduqués à avoir tel style, à s'habiller comme ça. Il y en a qui n'ont pas eu les moyens de pouvoir s'habiller. Il y en a où même on leur a pas appris ou qui n'ont, qui, qui, qui, qui, qui ne connaissent rien à la mode. Mais le fait qu'en fait, j'ai eu des parents qui m'ont toujours dit, écoute Rebecca, peu importe la manière dont tu t'habilles, à partir du moment où tu respectes ton corps, mmh, tu honores bien ton corps et que tu as confiance en toi, peu importe ce que les gens disent de toi, cela ne te définit pas. Mmh. Tu es ce que tu es par rapport à l'identité que tu as et à qui tu appartiens. Mm -hmm. Donc c'est ça qui a joué un très grand rôle dans ma vie et qui fait que je suis la Rebecca Louis que je suis aujourd'hui. Mm -hmm. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que c'est pas parce que tu es différente mm -hmm. des autres que tu n'as pas de valeur. Tu es différente des autres parce que tu as eu un parcours différent des mm -hmm. autres, mais c'est pas aussi ton style qui te définit totalement. Mm -hmm. Tu n'as pas forcément été éduquée parce que peut-être vous n'avez pas eu les moyens ou peut-être parce que tes parents ne connaissaient pas ces choses-là. Et aujourd'hui tu as grandi. On vit dans une société où à cause des réseaux sociaux, des influenceurs, oh, de ce wow. qu'on le télé-shopping, les hauts, les unboxings et tout, ça fait que tu peux très vite te sentir « Ah, en fait, je ne suis pas à la hauteur. » Non, mmh. c'est pas que tu n'es pas à la hauteur, c'est que tu n'as pas été éduqué à ce genre de choses-là, mais il est possible de changer. C'est mmh. pour ça qu'il y a des métiers comme les nôtres qui existent. Voilà. <rire> eh ben oui, des beaux métiers, hein. mais des métiers qui finalement, est-ce que ces métiers-là existaient avant Parce qu'on a l'impression que c'est des nouveaux métiers il y a aussi ce métier-là. A... Personal shopper Oui voilà, personnage. moi, je... moi, personnage shopper, ça me va bien. Je n'aime pas faire les magasins, ah je ouais. déteste. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire je les pas magasins. pas ça. Alors... Pour moi, c'est une perte de temps. Et franchement... Faire la queue. Mmh. Mais c'est en ça que le personal shopper va t'aider. Je... Mmh. Alors moi, je suis personal shopper aussi et je n'aime pas faire les magasins. Ah, par contre, <rire> c'est oui. plus bizarre. Mais oui, mais, mais, mais c'est vrai. Du coup, j'ai appris à faire les magasins intelligemment. Mmh. Et du coup, c'est ce que j'apprends aux clients à faire les magasins intelligemment. Mmh. C'est-à-dire, tu sais quelle pièce est-ce que tu vas chercher, tu sais quel look tu veux avoir, etc. Donc quand on y va, on sait déjà ce qu'on so va chercher. Mmh, voilà. Et puis bien. après, ben bah, on peut faire aussi le shopping en ligne, hein? en ligne bien sûr. Oui. Voilà, tu vois. On peut commencer par un repérage. T'es pas obligé directement d'aller en boutique et de tout acheter. Tu peux faire du repérage en ligne. Comme Exactement. Tu sais, et ensuite, après, t'orienter vers les boutiques. Parce que c'est vrai que quand on connaît pas forcément son corps, c'est toujours bien d'essayer les, voilà. les, les, vêtements. Mais avant ça, oui, on, on et fait du repérage. Aussi, du repérage en ligne. Et... <rire> ensuite, après, on passe au shopping. Mais c'est vrai que même moi, le shopping. C'est pas ton truc aussi, c'est vrai? moi, j'aime pas <rire> mais, quand mais il y a trop de monde. Est que est... Mais est-ce que c'est pas un, ah, ouais, c'est à cause de trop de monde, moi ouais, et moi. Ah, déjà, j'aime pas, pas, pas essayer les vêtements. Ce n'est pas voilà, mais... j aime, j aime moi pas aussi. non plus faire ça. Ah ben bon ben je suis comme vous, voilà. voilà. <rire> Je vais commencer à devenir conseillère en images. En tout cas, <rire> Je vais comment? conseiller vos images, guys. <rire> Commence. Oh, waouh. D'accord. Et donc, en fait, euh, elle, je sais qu'elle est auto-entrepreneur aussi. Et donc, toi, euh, dans ton activité, je crois que tu as une deuxième activité, en fait. En fait, de base, moi, je suis travailleur social. Mm -hmm. Je suis conseillère en économie sociale et familiale. Pendant 5 ans, j'ai travaillé avec un public en situation de handicap mental et mm -hmm. déficience intellectuelle, donc schizophrénie, bipolarité, mm -hmm. etc. Wow. Donc, pendant 5 ans, j'ai fait ça et j'ai toujours voulu euh, travailler dans la mode. En sachant qu'avant ça, j'ai été modèle pour une marque. Ensuite, j'étais à la direction artistique et tout. Et puis, il y avait toujours ce côté, quand bien même j'avais mon pied dans la mode, il y avait ce côté social qui me manquait. Et puis, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, bon, styliste, c'est sûr que bon, créer des vêtements et tout, c'est pas forcément, il euh, n'y aura pas forcément ce côté social. Et c'est là que j'ai découvert le métier de conseillère en image. Et c'est là, que je me suis dit, mais en fait, le fait que je sois travailleur social, et que je vais accompagner des gens à trouver leur style, c'est le métier qu'il me faut, en fait. Et c'est là que j'ai passé ma formation Super. et que je suis devenue conseillère en image. Mais wow. j'ai voulu d'abord me former. Très ah, bien. Important. Très très bien, oui, parce que je sais que Marie Alexandra aussi, comme toi, oui. comme toi, euh, s'est formée. On disait euh, à une émission précédente à quel point c'était important quand même de se former, puisque ça nous apportait aussi euh, de la crédibilité. Bien tu l'as dit tout à l'heure oui. en off, et, euh, et ça aide. Et justement, en parlant de crédibilité et de style, euh, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre en quoi le style vestimentaire va donner aussi de la crédibilité. Tout à l'heure, tu parlais d'impact et d'objectif. Mmh, mmh. euh, selon vous, comment est-ce que le style vestimentaire d'une personne va pouvoir ben, lui ouvrir des portes, lui donner plus de crédibilité et lui donner même plus d'impact Moi, je dirais par rapport à sa personnalité qui ressort au travers de ses vêtements. Mmh. Euh, Aujourd'hui, enfin. J'ai eu, à voir, par exemple, plusieurs annonces d'emploi où, on va dire, euh, au-delà du CV, on veut aussi la personnalité de la personne. Mmh. Parce que parfois, les gens ont des CV gros comme ça, mais sur le terrain, ça donne pas grand-chose. Mmh. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui recherchent des personnalités. Et moi, enfin, pour moi, en tout cas, le fait de pouvoir faire ressortir sa personnalité, ça donne déjà une idée sur euh, qui est cette personne, en fait, au mmh. travers de son style. On voit qu'elle assume les choses, euh, c'est être euh, important pour ce poste-là, tu vois. Mmh. Donc, pour moi, l'expression de sa personnalité, peut aussi impacter une personne qui qui n'ose pas en fait et euh, je sais pas quelqu'un voit Rebecca comme ça et se dit waouh si elle elle l'a fait pourquoi pas mmh, moi bien sûr donc on peut euh, là on, on dirait une chanteuse ah, en plus des fois on me demande on me demande est-ce oui. que c'est une artiste ou -ce non je ne pas si je savais chanter ah c'est <rire> Dieu Dieu à qui donne de la voix et Dieu, que Dieu ne m'a pas donné <rire> ça Alors, je reconnais si je savais chanter c'est des dégâts <rire> Tu peux toujours apprendre. Non? On reste ici. Ah, <rire> ah oui, d'accord, mais dans ce que tu disais, Marie-Alexandra, mm. est-ce que ce n'est pas aussi un piège? Parce que si tu recherches un emploi, par exemple, mm. et que tu vas pour passer euh, un entretien, tu ne vas pas t'habiller tu, tu n'iras pas comme ça, très stylé mais finalement, pour l'emploi, tu n'iras pas forcément comme ça. Non, après, il faut, il faut, il faut aussi pouvoir s'adapter. Mm -hmm. Il faut pouvoir s'adapter, je veux dire, quand on a un style bah, très atypique comme celui de Rebecca et que, par exemple, on va passer un, un entretien pour être comptable, bon, on va adapter. <rire> ouais parce que là, par là, exemple... Là, par contre, Rebecca, aujourd'hui, tu peux passer ton entretien pour être... Chanteuse de rock, <rire> euh, artiste... Ouais, là, c'est et... sûr je passe. <rire> voilà, c'est sûr tu passes. Mais tu sais, il y a une étude qui a montré que la communication, c'est 60% du langage corporel, mmh. 30% du ton de la voix et 10% des mots. Donc, ça veut dire que avant même yeah, que tu 10 communiques... seulement des mots. Ah oui mmh, mmh. Avant même que tu communiques avec une personne, automatiquement, ton cerveau, en fait, il te discipline à juger la personne, involontairement. C'est-à-dire ouais. qu'une personne qui va se présenter devant toi... On va le voir malheureusement avec les SDF. Un SDF qui sera devant toi et une personne de classe sociale moyenne qui va se présenter devant toi, automatiquement, tu vas juger le SDF. Pourquoi Parce que sa manière de s'habiller ne sera pas pareille qu'une personne qui a un logement ou une personne qui travaille, qui est stable, etc. Donc la manière dont nous nous présentons, gens déjà dit beaucoup sur nous et Très apporte bien. directement un jugement. Très bien. Peu importe, même si tu auras mis un jogging, un jean, un blazer, déjà directement, automatiquement, la personne va se dire bon, « Ok, elle, elle est sérieuse, elle, elle prend soin de soi, elle, elle fait ci, elle fait ça. » Même notre coiffure, la preuve en mmh. est. Quand tu vas aller dans un endroit, une personne qui n'est pas coiffée, tu vas dire « Ah ouais, mais elle est sérieuse, ça, elle est venue mmh. comme ça et mmh. tout. » Donc, euh, l'image qu'on renvoie dans notre manière de nous habiller est très importante parce qu'on peut très rapidement nous catégoriser. Moi, quand j'ai passé mon entretien... Euh, pour travailler en tant que travailleur social. J'étais arrivée, j'avais mis un pull avec des motifs de vache. Et j'ai mis un, un pantalon. Ah, ah, ah, ah. Je suis arrivée comme Elle ça. Elle a fait ça. Et dis-toi qu'à cette, à cette période-là, on était trois de ma classe. Et moi, je ne savais pas qu'on était nous trois à passer l'entretien. Euh, tu l tu pensais que c'était déjà acquis Et moi, je suis, arrivée, <rire> je suis arrivée avec mon pull, avec des motifs vaches. J'ai mis un pantalon slim simili-cuir et j'ai mis des sans ah, J'ai oui. mis un gros bomber euh, doux, euh, moutonné, un truc comme ça. J'arrive et moi, j'ai toujours les cheveux rasés. Dans toute sa gloire. J'arrive à l'entretien et puis la directrice me reçoit et tout. Je passe l'entretien et tout, et tout, et tout. Et puis, elle parle, elle parle. Après, elle me dit, écoutez, eu, vous êtes la troisième personne avec qui on fait l'entretien et tout. Donc, il y a eu deux autres personnes avant vous. Donc, on va quand même, on va quand même analyser les, les, le dossier. Et puis, le temps passe et tout. Dieu merci, j'ai été prise. Après, je demande à ma collègue, qu'est-ce qui a fait que vous me retenez Elle m'a dit c'est ta personnalité, c'est ton style. Eux aussi étaient bien habillés, mais toi, tu nous as directement montré. En fait, tu nous as montré la colère. Qui tu es Tu n'as pas fait semblant, tu n'as pas caché ton style vestimentaire, alors qu'ici, c'est le métier des travailleurs sociaux. On travaille quand même des personnes en situation de handicap mental. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent avoir un jugement bizarre sur ta manière dont tu vas t'habiller. Parce qu'il m'est déjà arrivé, je suis partie un avec une fourrure jaune fluo au travail. Et puis, un usager schizophrène, il commençait à crier Oh, il y a le petit poussin tu imagines les hallucinations et la directrice, ma collègue m'a dit que la directrice a vu directement ton, ton ta personnalité et c'est pour ça qu'on t'a embauché. Oh wow. C'est important ce qu'elle dit parce que moi je sais que j'ai déjà été mal à l'aise à des entretiens parce que je m'étais conformée, c'est ça, justement à... voilà. au lieu au lieu tu vois à l'éthique en fait de l'endroit et j'étais pas à l'aise et par exemple à chaque fois qu'il fallait que je passe des entretiens pour moi, ma vie, c'était une vraie épreuve. Mmh. Mais, mais, mais moi, je me pose quand même la question, est-ce qu'il ne faut pas, justement, euh, pas, je ne dirais pas se conformer, mmh. mais je dirais, est-ce qu'il ne faut pas s'adapter au lieu où tu es, où tu veux aller en Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, si, si, il faut s'adapter. Si, hein, bah, si, si, si, si, si, si on m'emmène dans un restaurant sur les Champs-Élysées et tout, est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce qu'il n'y a pas... Franchement, un, un, code un code vestimentaire, vestimentaire. bien si, sûr si, Justement, si. ben c'est dans ça que je dis que par rapport à là où j'allais passer mes entretiens à l'époque, j'adaptais justement, enfin, j'avais, j'adoptais pardon, ce code vestimentaire, en tout cas pour, pour l'entretien. Mm -hmm. Mais j'étais pas très à l'aise à l'entretien. Donc, mmh. du coup, tu vois, ça, ça se ressent. Mmh. Et par rapport à une autre personne, on pourrait croire que moi, je manque de confiance. Mmh. Alors qu'en mmh. réalité, je suis juste pas à l'aise dans les vêtements que j'ai mis parce mmh. que j'aurais peut-être mis mon blazer et ma chemise autrement que, euh, mmh. que mmh. là, en mode mmh. formel, quoi. Mmh. Donc, tu aurais euh, osé, on va dire, l'originalité, quoi. Par exemple. Mmh. Donc, mmh. Voilà. J'aurais mis autre chose, même, même au niveau des chaussures. Enfin, tu, tu, je vais pas mettre mes plateformes pour aller passer un entretien, tu vois, ça fait pas. Après, tout dépend du métier. Oui, c'est ça, en fait. Tout métier. dépend, tout du, dépend métier. du métier. Tout dépend du métier. Tout dépend du métier parce que, euh, en fait, selon l'environnement où on se trouve, on, on s'adapte, mais on se conforme pas, si je peux dire ça comme ça. Oui. C'est-à-dire, on garde notre identité, mais c'est vrai que si dans un lieu aussi, on va, on va être sage aussi. Si dans ce lieu-là, on sait qu'on peut pas s'habiller de telle manière, par exemple, je peux pas porter des, des, des, des gros logos, tu vois pas te permettre parce que tu veux prouver que non, moi, j'ai ma personnalité, tout, tout, non. Des fois, faut être sage. Dans tel endroit, je m'habille comme ça, dans tel endroit, je m'habille comme mmh, ça. Mmh. On a des exigences de ce côté-là. Je me fais petit par sagesse, c'est tout. Mmh, mmh, mmh. Alors moi, par contre, il y a un moment où j'ai dit ah, non, en fait, j'ai pas envie. <rire> non, franchement, j'avais pas envie, quoi. Enfin, tout le monde était... Euh... C'était un peu cliché, c'était un open space. Tout le monde était un mmh. peu en noir et blanc, entre guillemets, ah, ou des oui. fois, un peu de couleur ou quoi, machin. Non, moi je venais, ma jupe en wax, ma chemise comme ça, mes talons Non, machin. mais toi de Et toute euh... façon, on a compris que toi, tu t'habilles comme oui. la femme du président. Oui. En tout cas, <rire> je... cette <rire> histoire... Je... je ne sais pas de quel pays, mais... <rire> <rire> Hé, hey, marie alexandre allez, je... <rire> <rire> Franchement, tous les dimanches <rire> que je la vois arriver, je la regarde toujours de la tête aux pieds, je regarde ses chaussures. Tu je dis que regarde ce que qu'elle aujourd'hui. <rire> je regarde ses talons, je tiens ah, vraiment, Alex, que Dieu te donne un président. En <rire> tout cas <rire> Et quand elle aura son président, ça va être comment Ah là là Une là là Coupe là. présidentielle En <rire> <À> tout cas <rire> Non, mais en tous les cas, voilà, je pense que c'est un peu clair. Et, et je voulais dire, votre votre impact personnel, toi par exemple, qui es sur les réseaux sociaux, euh, est-ce que tu penses que ton style vestimentaire t'a donné euh, de l'influence, de l'impact, ou, ou même a, a fait en sorte que, ben, que tu aies plus de clients, que les gens viennent vers toi peut-être facilement oui ça ça a beaucoup joué parce que très souvent j'ai des clients qui me disent justement si j'ai fait appel à toi c'est parce que j'ai vu que déjà toi même tu avais confiance en toi et que tu osais. C'est surtout ça qui revient souvent mmh. c'est que tu oses et tu n'as pas peur de le faire. Mmh. Et aussi ce qui revient aussi souvent c'est que les gens disent que par rapport à mes vidéos que je fais, on voit que je suis claire dans mon discours et que j'ai l'envie de aider les autres. Mmh. Moi c'est vraiment mmh. ça que j'ai envie de faire, c'est de aider et comme je te disais tout à l'heure, c'est répondre à un besoin. Moi mon style m'a aidé et ça m'a ouvert beaucoup de portes c'est pour ça que j'assume pleinement mon, mon style wow. et wow. tu t'es toujours habillée oui toujours. comme ça toujours, toujours. toujours. Wow. par exemple pour mes cheveux je rase mes, mes cheveux depuis 2007 donc tu imagines ah, oui. j'ai commencé j'ai oui, toujours mm -hmm. eu ce style là et, et j'aime mon style c'est un style assumé oui. moi c'est ce que j'aime bien c'est que c'est un style assumé et c'est vrai que dans le côté assumé ça révèle aussi euh, la confiance que tu as en toi-même oui, et oui, oui. le fait que tu saches ce que tu fais oui. et euh, et ça te donne aussi je pense de la crédibilité dans ton ça. domaine exactement parce que les gens se disent bah elle elle sait ce qu'elle fait elle, elle elle sait pourquoi elle est là exactement et, et puis même ça ça fait du bien de voir quelqu'un qui qui s'assume parce que mmh. du coup ça se ressent mmh. je veux dire la Très personne bien, est oui. beaucoup plus épanouie tu sens qu'elle elle a confiance en elle elle a pas de soucis enfin, elle n'a pas de soucis, je, je te comprends. <rire> Au CC. Voilà. Elle ne ressemble pas à ses problèmes. Elle ne ressemble pas. Oh là là, j'aime tellement cette phrase. Elle un... ne ressemble pas à ses ça. problèmes. Et ça donne envie d'aller justement est vrai. vers une personne est comme Rebecca plutôt qu'une personne qui est renfermée, frustrée, etc parce que ça se ressent tout ça. Mmh. Donc, le fait de s'assumer, bah, ça attire les gens. Mmh. Mais de toute façon, je pense qu'il faut qu'on soit clair. Hein. C'est qu'on est tous attirés par euh, les personnes solaires, les mmh. personnes mmh. qui donnent mmh. envie, des mmh. personnes qui sont souriantes, des mmh. personnes ouais. qui sont bien, mmh. tu vois, oh, pff, la vérité. Et je pense que c'est humain, ça, c'est vraiment euh, strictement humain. Mmh. On n'est mmh. généralement pas attiré par les personnes qui ont l'air tristes. Mmh. Et et c'est vraiment un, un contresens parce qu'on devrait être attiré vers ces personnes pour pouvoir les aider. Mais je pense que on n'est pas attiré vers les personnes tristes parce que les personnes tristes, en fait, sont comme un, un reflet. Mmh, ça te renvoie à, ta propre, ta, voilà, à tes mmh. problèmes, à ta propre image. À tes, et du coup, tu pas envie forcément. Et, et, mais les personnes qui, qui sont solaires, qui ont, mmh, mmh, euh, ont l'air heureuses, qui ont l'air bien dans leur pompe, bien dans leurs vêtements, etc., ça te donne toujours envie d'aller vers elles mmh. et, et, et de connaître, d'en savoir un peu plus. Parce que toi-même, au fond de toi, tu as envie de ce plus-là, mmh, mmh, mmh. que tu penses qu'ils ont en tout cas. Mmh. Et, et je dirais... Peut-être même encore plus en tant que chrétienne, oui. euh, et, et c'est la dernière question que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez que en tant que chrétienne, c'est important, en fait, de, euh, justement d'avoir, euh, d'avoir cette euh, ce magnétisme en fait qui attire les gens vers vers nous. Est-ce que vous, vous pensez que le vestimentaire est important pour un chrétien? Très très. <rire> D'ailleurs, quand tu parlais, j'allais te dire, moi, je les veux, moi, ces personnes tristes. Mmh. Bah c'est pour ça aussi, c'est pour elle que je le fais. Parce que avant, j'étais aussi comme elle. Je ne m'aimais pas, enfin, et il a fallu que je grandisse, que je connaisse aussi le Seigneur, que j'apprenne à m'accepter, que je découvre mon identité pour m'affirmer aussi. Donc, du coup, aujourd'hui, je fais ce que je fais parce que je, je veux répondre, comme disait Rebecca tout à l'heure, à un besoin, mais encore plus. Mmh. C'est-à-dire qu'au-delà de, pour moi, savoir qui je suis, c'est aussi connaître Dieu, connaître qui est Jésus, en fait. Amen. Donc du coup, ce que je fais, c'est aussi pour ça que mmh. je le fais. Et euh, ça me fait penser qu'à l'école, les gens me disaient toujours euh, « Ouais, mais toi, t'es toujours joyeuse. Ouais, mais toi, ceci. Ouais, mais toi... » Bah oui, mais j'avais un million de soucis qui m'attendaient à la maison. Mais comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas ressembler à ces problèmes. Et je sais aussi qu'en tant que chrétienne, quand je vais quelque part, c'est pour impacter, pour attirer les gens. Très bien. Voilà, pour attirer les gens. Pour les aider à connaître leur identité, pour les aider à connaître le Seigneur qui est leur véritable solution mmh. en fait. On peut dire tout ce qu'on veut, mais la solution c'est pas tant le vêtement, c'est. Ça commence d'abord à l'intérieur, bien sûr, et ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce que je disais aux gens à l'école, je leur disais, mais c'est Dieu en fait. Mm -hmm. C'est mm -hmm. Dieu, je ne peux pas ressembler à mes problèmes, c'est mm -hmm. hors de question. Donc mm -hmm. c'est vraiment Dieu à l'intérieur de moi qui fait que je puisse ressortir certaines choses. Amen. Autrement, ce ne serait pas possible. Mm -hmm. Donc euh, c'est très important en tant que chrétienne de pouvoir... Euh... Sinon pour moi, c'est péché. Hein. <rire> non, attendez, qu'on se le dise. <rire> c'est totalement manquer la cible en fait. Oh mon Dieu <rire> Mais oui, on manque la cible. On représente, elle a dit tout à l'heure, on mmh. représente le roi des rois. Nous sommes les enfants de quelqu'un quand même, d'accord Donc, il faut pouvoir représenter son papa dignement. En Et tout cas. pour moi, ça passe aussi par le style. Je peux pas me dire que je suis débraillée, mal habillée, machin. Bon, c'est le style de certains comme ça. Mmh. Mais c'est pas à l'image de mon Dieu. Mmh. Pour moi, mon Dieu est excellent. Mmh. Pression, mmh. hein hey Pression, pression, en on va devoir cas. faire des efforts, là. Hein mais Allez, boss faut... disent là, on Et va devoir faire des faut, efforts. Il faut, c'est super important. Même pour aller acheter le pain, il faut... Oh. Bien sûr, tu sais pas qu'est-ce que tu vas rencontrer en chemin. Ouais. Et moi, j'aimerais dire une chose, c'est que sur cette terre, on a tous une mission. Mm -hmm. On a tous mm -hmm. une mission mm -hmm. et il faut savoir que la vie est longue, mais en vérité, elle est très courte. Et la question qu'on doit se poser, c'est que une fois que je vais quitter cette terre, quel message, quelle image euh, j'aurais laissé de moi C'est ça. Quelle influence j'aurais eu sur les gens Même mm -hmm. si tu as pu avoir une influence que sur 10 personnes, mais... Comment tu les as influencés Et en fait, le fait d'exercer dans le métier que moi que je fais, qu'on qu fait ensemble, qu'on sert en image, on a une mission et on a un but précis. Si à travers nous, on peut, si à travers nous, des personnes peuvent être consolées, des cœurs peuvent être euh, guéris, des, des vies restaurées. Mmh. La mission, elle est réussie, en fait. Mmh. C'est ça. On n'est pas là que pour refaire sortir euh, euh, le meilleur style de, de, de, de glamour ou de, <rire> de je ne sais quoi. C'est plus profond. Quand mmh. tu es bien intérieurement, ton âme est bien, tu es en paix, tu peux faire ressortir tout le meilleur. Tu auras le style que tu veux, tu pourras t'habiller comme tu veux. Mais si déjà, à l'intérieur, tu n'es pas bien, on aura beau te donner tous les conseils, c'est ça ça va pas passer. Tu mmh. peux être perchée sur des talons, mais si à l'intérieur, ça Ça va, va pas, pas. Parce qu'en wow. fait, les vêtements seront que, que ce sera que comme du maquillage, en fait. Ça mmh. va te cacher autre chose, alors que quand tu vas rentrer mmh. à la maison. En fait, le but, c'est que quand tu te regardes face à ton miroir et que nous, nous sommes pas là, Qu'est-ce que tu dis de toi mm -hmm. Quel est le témoignage que tu donnes de toi-même avant que les autres donnent un témoignage de toi mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de toi Qu'est-ce que tu penses de ton corps que Dieu a créé en fait mm -hmm. Ton corps a une valeur exceptionnelle aux yeux de Dieu. En fait, comme je dis tout le temps, même aux frères et sœurs de mon église, nous sommes les âmes pour qui Jésus-Christ est mort. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'à partir du moment que Jésus-Christ est allé à la croix pour toi, ton corps a de la valeur. Mmh. Tu as de la valeur, donc on est là pour faire ressortir le meilleur. Waouh Oh là là, c'est tellement bien dit. C'est tellement, tellement bien dit. Et je pense que ce qu'on peut retenir vraiment aujourd'hui, c'est que si tu veux passer une année 2023 euh, à exceller et à voir vraiment tout ce dont tu as besoin. La, la dernière clé qu'on a donnée, c'est fou, hein, mais parce que la dernière clé peut, peut paraître euh, légère et pas mmh. importante parce qu'on peut se dire ouais mais c'est quoi le rapport avec moi qui réussis et mon style vestimentaire ta réussite peut oh, peut d'abord se voir par ton vêtement Bien sûr exact euh, tout à l'heure je parlais de foi du fait de déclarer des choses que tu n'as pas encore vues mmh. d'aller euh, aux endroits que tu n'as pas l'habitude de fréquenter simplement pour prendre un café et commencer à t'habituer un peu hein ça. à la haute tout ça <rire> mais peut-être aussi euh, adopter aussi un style vestimentaire qui te fait entrer Bien sûr. Euh, qui t'introduit en fait dans dans certains milieux mmh. et euh, bon on est chrétien donc on va pas parler de décence et de pudeur vous savez déjà vous... ah ça vous savez vous... ça vous, <rire> vous savez, savez déjà voilà. Vous, vous me connaissez, vous connaissez ma théorie sur la, la la décence et la pudeur, mais je pense que être stylé, pour moi, c'est pas c'est pas être impudique en non, fait, c'est pas c'est pas euh, forcément montrer ses formes, montrer son corps. Et justement, il faut que je vous pose cette question parce que c'est trop important. Ça, c'est des sujets qui me fâchent. C'est trop important. <rire> non, franchement, c'est une question importante. Tu exerces le métier de conseillère en image mmh. et Qu'est-ce que tu dis, en fait, en tant que chrétienne, de certains vêtements, quand même? Je dois répondre. répondre. Tu sais, euh, je suis la fille d'un serviteur de Dieu. Mon père était chantre missionnaire. C'est-à-dire qu'il allait partout dans le monde pour pour chanter et pour prêcher l'Évangile. Et donc j'ai fait énormément d'églises et j'ai côtoyé beaucoup de serviteurs de Dieu. Je suis moi-même, je sers dans mon église, je suis responsable de l'équipe d'accueil et je suis la responsable du social. Et il y a une chose que j'ai compris dans ma marche chrétienne, la chose qui ramène l'équilibre, même en termes d'habillement, c'est l'éthique. On aura beau te mmh. dire, fais comme oh. si fais comme ça, c'est l'éthique qui va tout mesurer. Envoyez l'offrande. <rire> Amenez vos dîmes. Alors bah s'il vous plaît, <rire> cliquez sur le lien soutenir. <rire> les dons des bons étudiants. Amen. l'éthique. Parce que moi, je me suis. Je pense que le pasteur de, de, de ma jeunesse pourra le dire. Je me suis battu corps et âme pour parler de l'habillement, Ça m'a fatigué. Ça m'a fatiguée parce que les chrétiens, on a une manière de s'habiller qui frustre mon âme, tu peux pas imaginer. On, on oublie qu'il y a beaucoup de gens, je vais le dire à la caméra, qu'il y a beaucoup de gens qui se battent contre des pulsions sexuelles. Très Et on bien. peut être la porte par laquelle les démons rentrent, par notre habillement. Faisons très très attention. Moi, je veux pas dire à une personne, ne porte pas tel vêtement, ne porte pas tel vêtement. Qu'est-ce que l'éthique te dit Est-ce mm. que je peux me permettre de porter ça mm. Si tu penses que le Saint-Esprit qui est en toi, il te dit, mets des décolletés, vas-y. Mm. Je te laisse aller. <rire> Mais je pense que le Saint-Esprit c'est qu quel Saint-Esprit tu as reçu <rire> Il ne te permettra pas. Et ça, peu importe l'événement que tu sois à l'église, mm. ce n'est pas quand tu es à l'église, tu t'habilles comme ça. Et puis quand ah je te vois ah, une fête, tu t'habilles. Ah, ah, ah, mon Dieu, voilà, là, c'est vrai voilà, que... Voilà, voilà, oh, voilà, oh, voilà. Comment voilà. ça me, <rire> me provoquer quand tu es une fête, qu'on ne puisse, qu puisse pas dire l'enfant de tel père spirituel s'habille comme ça. Oh, non. Wow. Parce qu'après, c'est le nom de nos aînés qui sont, qui sont gâtés. gâtés. Et ça fait mal au cœur. Je mmh. le dis avec euh, mmh. le cœur ouvert, ça fait très mal au cœur. Et habillons-nous décemment. C'est tout. Décence. Donc, je. <rire> Non, décence, c'est-à-dire, je pense que vous pouvez, vous, vous avez vu notre invitée, Rebecca, elle est très stylée, Merci. hein, stylée c'est le mot, mais <rire> elle est décente, elle est elle est, elle est pudique, et, et je pense vraiment que c'est aussi ça la clé de la confiance en soi, c'est la décence et la pudeur. On Bien peut sûr. être, tu peux avoir confiance en toi-même mmh, mmh, mmh. et être On décemment habillée, ne pas t'exposer en fait, c'est pas, pas toujours nécessaire, c'est pas utile même, c'est pas, il y a beaucoup de choses qui sont permises, mais, ah, mais elle n'est pas utile. Voilà, ce n'est pas utile. Donc, euh, je crois vraiment que ce que vous pouvez retenir maintenant pour euh, votre année 2023, c'est que euh, les clés sont dans vos mains. Vous avez, dans mmh. tous les domaines et dans toutes les sphères de votre vie, la possibilité de modifier les choses de sorte à devenir ce, ce à quoi Dieu vous appelle. Cette femme d'impact, cette femme d'influence, cette femme qui, qui fait de belles et de grandes choses, cette femme... Mmh. Qui, euh, qui emmène même des gens à Christ, cette mmh. femme qui influence mmh. par son activité, par sa foi. Vous pouvez devenir cette femme-là. Mmh. Et aujourd'hui, on a quand même de très bons modèles et j'aime beaucoup mmh. avoir des femmes comme Marie-Alexandra et Rebecca, lui à côté de moi, qui sont euh, ben, sont des femmes chrétiennes, mais qui évoluent aussi euh, ben, dans le domaine de la mode. Mmh. Comme quoi, on peut révolutionner également ce domaine-là. Exactement. Et voilà, en tant que chrétienne. Les filles, merci beaucoup d'avoir accepté ce film. Merci, merci à, à toi, toi Pasterna. Je suis vraiment Merci. honorée. Merci, Merci beaucoup. C'était avec grand plaisir. Donc, euh, voilà, que Dieu vous bénisse en Merci tout cas. Merci, Amen, amen, amen. Et à vous, toutes qui avez regardé cette émission, nous vous souhaitons encore une fois Joyeux Noël. Et Joyeux Noël, Noël voilà. Parce que c'est Noël dans deux jours. Nous vous souhaitons de passer de merveilleux moments en famille, à l'église, avec des amis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. En tous les cas, vous pouvez soutenir Évangile TV en cliquant sur le lien qui est juste en dessous du player. N'hésitez surtout pas à le faire. Et comme vous savez, notre chaîne est actuellement en téléton. Nous sommes sur le point d'aller sur Canal Sat, sur vos box. Alors franchement, n'hésitez pas à soutenir. Nous avons tellement de belles choses Exactement. à vous montrer au travers de toutes les émissions qui sont produites à Évangile TV. C'était le pasteur Grasse et j'étais yes. ravie de présenter cette émission avec euh, mes très chères, euh, ma très chère chroniqueuse, <rire> Marie-Alexandra et notre invitée, Rebecca. Merci vous Dis à bientôt, bisous! À bientôt. Bye, bye. bye bye! Que Dieu vous bénisse! <rire>